Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo cardio d'un niveau intermédiaire parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas euh, travaillé le cardio euh, la façon dont nous allons procéder la suivante euh, après un petit échauffement euh, je vais vous proposer quatre exercices euh, que l'on va faire pendant 5 minutes donc euh, il y aura un certain nombre de répétitions que je vous donnerai au fur et à mesure et euh, pendant 5 minutes non-stop on va faire ces exercices à l'issue de ces cinq minutes, vous aurez une minute de récupération. Une minute trente euh, pour les personnes qui euh, ont le sentiment de ne pas avoir encore récupéré totalement. Euh, et euh, l'idée, c'est de répéter ça quatre fois. Comme ça, vous aurez travaillé 20 minutes. Et euh, ce sera euh, une, bonne, euh, une bonne forme de travail, une bonne intensité et euh, une bonne durée. Euh, donc, nous allons commencer ensemble avec l'échauffement. Alors, jambes fléchies bassin bien vers l'avant, rotation des épaules, 10 fois, 2, 3, soufflez bien, rentrez bien le ventre, gardez bien le bassin vers l'avant, fessiers contracté, et on alterne, 1, 2, 3, montez bien, épaules vers oreilles, 8, 9, 10, maintenant bras le long du corps, épaules basses, on regarde en haut en bas pour la nuque, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Bien les épaules en, haut, en bas, en haut, en bas, toujours les jambes fléchies, hein, le bassin bien vers l'avant et droite à gauche, droite, gauche. Pareil, on fixe les épaules, ne restez pas coincés, hein. descendez bien. termine, 4, 3, 2, 1, et devant, flexion. Alors, un petit peu, on fléchit, poussez bien les fesses. Vers l'arrière, soufflez bien, encore, ne tendez pas entièrement les jambes, hein. ne verrouillez pas les genoux, on garde les jambes légèrement fléchies, si je me mets de profil, le dos est droit, et on continue, encore, 4, 3, 2, 1, et toujours jambes écartes, on part de droite à gauche, encore, donc là on fléchit bien, on a touché, ses orteils ou l'avant de son pied droite à gauche si on est de profil on voit bien que les fesses descendent le dos est plat j'ai à chaque fois une jambe fléchie et l'autre jambe est bien tendue 4 3 2 tournez bien et 1 et on relâche on commence avec notre série on va faire 20 jumping jacks ensuite on enchaînera 20 squats genoux Ensuite, 20 pompes, 20 abdos et 10 burpees. Et ce, pendant 5 minutes. Donc Je mets en route mon chrono. Et c'est parti, 20 jumping jacks. 2, 3, soufflez bien. 7, 8, 9, 10. Allez, encore 10. 9, 8, 7, on souffle. 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on enchaîne. Squat et genoux. Squat, on est à 2. Soufflez bien, descendez bien, dos droit 5 On descend 6 Épaules basse, 7 Allez, 8 Tournez bien les épaules à chaque fois Il en reste 10 9 Tournez bien, cherchez l'extérieur du genou 4 3 2 1 Et on relâche Placez, euh, une serviette pour ses genoux les mains vers l'avant on contracte les abdos et on part pour 20 pompes 2, 3, 4 soufflez bien, si vous voulez faire sur les pieds allez-y, 6, 7 on regarde légèrement vers l'avant 9, 10 ne verrouillez pas les coudes 9, 8 7, rentrez le ventre. 6, soufflez 5, 4 on va contracter les fessiers. 2, 1, et on pivote. On enchaîne, allongé sur le dos. Bras le long du corps, on éloigne les épaules des oreilles. Et on ramène les genoux vers la poitrine. Donc 2, 3, si vous voulez complexifier, vous allongez les jambes. 5, 6, soufflez bien. Allez, on décolle bien les fesses, le bas du dos. Je crois qu'on est à 8. 9, ne décollez pas les épaules quand vous allongez les jambes. 10, ou encore une fois, version plus simple. Je garde toujours les jambes à 90 degrés. Hein, vous voyez, que je ne suis pas en train de lancer les jambes vers l'arrière, C'est pas ça. Je reste comme ça. Et j'ai perdu mon comptage. Donc on va dire 5, 4, soufflez bien, 3, 2, 1, et on relâche, on se relève. Et on enchaîne avec parpi. dix fois J'allonge et je reviens Je saute, main en plein, j'allonge, je reviens On est à trois, j'allonge On est quatre Allongez bien sans creuser le bas du dos Cinq, soufflez Six, on rentre le ventre Sept Allez, les bras sont tendus Neuf hein. On allonge Allonge et on reprend c'est parti 20 jumping jack 3, 4, 5, on souffle on monte les bras 9, 10, encore 10 4, 3, 2, 1 on relâche squat genou c'est parti on descend allez on ouvre bien les pieds on tourne les épaules le dos est droit, on souffle, 7, 8, 9, 10, allez encore, 10, 9, descendez bien les fesses, 4, 3, 2, 1, et on relâche sur les genoux, donc, on avance bien les mains, ne gardez pas les faces au-dessus des genoux, hein. avancez bien comme en gainage, c'est parti 20 fois, 1, 2, on est à 6, 7, 8, 9, 10, essayez de prendre un rythme et de le garder, 7, Rentrez toujours bien le ventre hein. Soufflez bien Jambes à 90 degrés Épaules à plat, on décolle le bassin Et on allonge si on le souhaite Allez, il nous reste 30 secondes On souffle Allez, on décolle les fesses Version plus simple, hein, je vous rappelle J'ai complètement perdu le comptage des abdos Mais on continue, vous euh, Comptez, hein, soufflez bien Rentrez le ventre J'essaie de vous donner les consignes en même temps. Ne lancez pas les jambes vers l'arrière. On va dire qu'il nous en reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Burpee. Allez, on enchaîne. On allonge. On va juste en faire 5 parce qu'on a atteint nos 5 minutes. relâchez bien les épaules donc voilà là on a fait notre première euh, série de 5 minutes euh, vous, vous pouvez récupérer bien entendu pendant une minute si vous souhaitez complexifier un petit peu ben, vous pouvez éventuellement enchaîner deux séries, c'est à dire 10 minutes sans faire de pause ou alors euh, augmenter le nombre de répétitions au lieu de faire 20 jumping jacks vous pouvez en faire 30 euh, pareil pour les autres et terminer avec 20 burpees donc, euh, voilà, j'espère que cette euh, vidéo euh, fera un petit peu monter le cardio et euh, n'hésitez pas si vous avez euh, des, des questions ou, euh, ou des demandes particulières à me les faire parvenir. En attendant, je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.